Dans une vidéo précédente, nous avons discuté du fait qu'il était important d'avoir des tests statistiques pour trancher entre, euh, entre des différences, par exemple quantitatives. La taille des garçons versus la taille des filles, on veut savoir si cette différence est vraiment significative, on utilise un test de student ou euh, plutôt un, ce qui est un cas particulier de test qu'on appelle l'ANOVA. On avait vu dans une vidéo précédente le fait que juste le graphique était insuffisant pour trancher et qu'on regardait la p-value, 0,05 étant la limite, pour savoir si la différence était vraiment significative ou non. Euh, maintenant, il faut savoir qu'il euh, y a une, toute une batterie de tests statistiques qu'on peut utiliser en fonction du contexte. Je vais vous donner un exemple pour vous illustrer le fait que le type de variable que vous manipulez va déterminer le choix du test. Et on va aussi discuter des conditions de validité. C'est-à-dire que parfois, la façon dont sont structurées vos données, la forme de vos données, vous interdit d'utiliser les tests classiques ou vous oblige en tout cas à faire un certain nombre de traitements. Et c'est très classique, quand on utilise des tests statistiques, de mettre sous le tapis les conditions de validité et de quand même présenter des tests parce que ça fait sérieux, sans s'être assuré qu'on avait le droit de les utiliser. Alors déjà sur la question du choix des tests, je vais vous parler de la régression logistique. On a vu la question de la taille qui est une variable continue, c'est-à-dire on peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 0 cm, et 2, enfin peut-être pas entre 50 cm et 2,50 m. Maintenant on va prendre une variable qu'on dit « discrète ». Euh, la probabilité d'un arrêt cardiaque pour une année donnée après disons 80 ans. Euh, là, on voit sur ce graphique que cette probabilité est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Et on est d'accord que pour le coup, le fait de faire un arrêt cardiaque, c'est plutôt euh, discret au sens, c'est soit 1, soit 0, c'est. Soit vous faites un arrêt cardiaque, soit vous n'en faites pas cette année. C'est n'est pas quelque part entre les deux. Et bien, quand on veut savoir... Si les hommes font significativement plus d'arrêt cardiaque que les femmes, on ne peut pas utiliser les tests qu'on a discuté avant, student, ANOVA, on va utiliser ce qu'on appelle la régression logistique. Après, on peut utiliser les mêmes indicateurs pour savoir si le test euh, montre une, une différence significative. On peut utiliser notamment, euh, entre autres choses, la p-value. Euh, on ne peut pas euh, utiliser n'importe quel test et si vous appliquiez un test de student sur ce type de données, vous feriez une erreur majeure. Se pose maintenant la question des conditions de validité. Pour la régression logistique, déjà la taille de l'échantillon. Si vous avez euh, seulement 5 ou 6 euh, hommes pour euh, euh, 180 femmes, lorsque vous voulez comparer cette histoire d'arrêt cardiaque, bah, tout de suite vous pouvez vous poser la question de savoir si vous avez le droit d'utiliser cette régression logistique. Pour l'ANOVA, le test de student, euh, bah, non seulement il y a la question de la taille d'échantillon, évidemment, elle se pose toujours, il y a aussi la question de la distribution de la variable. Et quand on utilise l'ANOVA, on suppose qu'elle est euh, normale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Là, je vous montre le graphique typique. Euh, J'espère que vous, cet histogramme est facile à comprendre. On voit euh, le, la fréquence de chaque taille. On voit par exemple que la plupart des gens de notre base de données sont autour de 1,80 m euh, et que euh, y a, plus on s'éloigne de cette valeur moyenne qui est autour de 1,80 m, moins on a euh, de personnes dans cette configuration. Et donc là, on voit bien cette sorte de, de, ce qu'on appelle une gaussienne centrée sur la valeur moyenne. Euh, là, dans ce genre de conditions, on peut dire oui, la nova est un, bon, un test pertinent pour pouvoir comparer taille des hommes versus taille des femmes. Si vous aviez en revanche des valeurs comme ça, avec quelque chose un peu penché sur le côté, là, l'Anova, a priori, il y a de bonnes chances que vous n'ayez pas trop le droit de l'utiliser et qu'il faille faire un certain nombre de transformations, une manipulation des données avant de pouvoir éventuellement utiliser une Anova. Donc voilà, ça c'est vraiment central de la condition de validité. On ne peut pas euh, se, se contenter de montrer un test statistique et une p-value, et éventuellement les autres indicateurs associés à ces tests. Non seulement il faut choisir le bon test, en plus il faut s'assurer que les conditions de validité aient été respectées. Et du coup, à partir de maintenant, même si vous voyez des tests statistiques, Essayez toujours de creuser un peu, demandez à votre interlocuteur « Ah, et alors la distribution, euh, elle est normale là, pour le Novak utilisé ?» etc. Restez méfiant, c'est trop facile d'en de, jeter, d'impressionner de, avec des tests statistiques et de faire croire qu'on est un grand statisticien quand en fait, on a juste utilisé une sorte de, de, de, de petite manipulation pour pouvoir argumenter et appuyer ses propos.